Well this is the Warrington from Clarendon aka Mercele Representing for Anthony Lyon The heading towards Zion The big dream product album coming out soon Now friend them and heading towards the Zion to the moon Now friend them, Anthony Lyon, only dad them and bend them tout le monde dans la place vient prendre le sang en masse Celle-ci je la dédicace à tous les massifs qui se déplacent On est bien en place, ancré dans l'espace Tranquillement refait surface histoire de bien laisser une trace. C'est un pour la base, deux pour la classe On n'est pas des chats de la casse, en mode comme des voraces En ambiance la place, simple efficace On vient pour briser la glace. bienvenue dans mon palace J'ai décidé de surmonter le superflu les semaines chargent, je semaines charge les vagues et tranquillement je dessus Péter la forme sans forcément prendre des queues crues. J'ai juste besoin de c'est comme il faut sur l'instru. Sur la rive, j'ai posé ma pirogue. Je me suis mis à les inspirer comme Van Gogh. J'apprécie quand des brins de poésie s'envolent. la vibrer les dents pour mettre oui, okay. le pipolet fréchal. DJ Buff Lance sans kiki. Je peux pas tomber dans l'ennui. On fait surface. Je dois être clean, être paré dès aujourd'hui. J'ai tant besoin de saisir ma chance. Garde espoir tant qu'elle est fini. Seigneur, ce rêve est tellement oui, immense. Merci de m'avoir donné la vie. Cultiver la force, faut que chaque jour je garde le sourire. Mais rien n'est perdu. D'avance, l'obstacle ne doit pas me faire fuir. Lentement, mais sûrement, sereinement, faut que je reste en veille. Attention, qu'il n'y a pas de limite dans mon Alright Car j'ai tant besoin de m'exprimer, Faire yeah. péter les verrous de chaque conscience fermée. J'ai bousculé les choses, je déballe le levé. Le dé. Tant qu'on n'a pas le choix, on doit s'émanciper. Comme un bolide, je veux faire avancer ma vie. Sans précipitation, maintenir le gouvernail. Survolant les flots, j'envisage comme ça l'avenir. En mode expédition pour arranger toutes les failles. Quand trop de choses se bousculent, dans ma tête me travaille. J'inspire une mélodie qui sort de mes entrailles, brisant en moi les chaînes tenaces qui m'empêchent de fly.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 Bonne vibration doit se propager De côté la bête enrage. et Qui ne pense qu'à tout ravager Dans son enfer veut me voir piéger Pas question j'ai d'autres projets Dans sa haine je ne veux pas plonger Il est loin d'atteindre l'apogée J'ai d'autres rêves à envisager Laisse le king me protéger M'éloigner du danger Pendant que le malin veut lasser Il faut l'inciter à prendre danger. Dans ce combat engagé Conscient d'être un naufragé Je refuse me laisser manger Il vaut apprendre à nager L'enfant du monde souffre Il en a marre d'être manipulé Une seule solution, survivre oh. Résister, ne pas tomber dans le piège du système, mais sa volonté. Bien conscient que l'oncle Sam contrôle le monde. Depuis trop longtemps, on vit dans le mensonge. Ils ont modifié les écrits, car au fond, ça les arrange. Depuis bien long time le king nous protège des démons, alors on marche droit à fond des des chiens, des et là, Oppression et mettre les jeunes sous pression. Faut batailler Dieu pour se faire une place, une bonne organisation L'ambition et se mettre en action Avoir la rage de vagues, ne pas céder face à la tribulation Oppression et les mettre les jeunes sous pression Faut batailler Dieu pour se faire une place, une bonne organisation L'ambition et se mettre en action Garder la motivation Gère la crise, n'écoute pas ceux qui médisent Analyse plutôt tous Analyse. ceux qui construisent de nos jours la mère tu m'as beaucoup trop d'emprise Il serait temps que la jeunesse réalise N'ai pas peur de te remettre en question, en question. Cédé face à la tribulation Oppression, ils mettent les jeunes sous pression Faut batailler de pousser à une place Une bonne organisation l'ambition, se mettre en action Garde le contrôle, maîtrise tes pulsions Qui génère des mauvaises vibrations Apprends à gérer tes émotions Prends du recul avant l'action De chacune des mauvaises intentions C'est toi qui paieras l'addition Positif chasse la malédiction Loin des mauvaises occupations Combien sont nous en naufrage engloutis par la rage Et à faire des dommages incapables de tourner la page Ou bien prise en otage par les mauvaises images Et le manque de courage trompé par les cendres au miracle Jusqu'à être possédé à devenir bâche Comme une bête mise en cage trop victime du lavage Qui font la tête baissée, Victime de l'aliénation Laisse pas le diable contrôler tes réactions Ça t'apportera des confusions Regret des de repères plus tes visions amères Te mettant à chaque point dans de beaux draps T'empêchant de trouver la solution Payons pour les erreurs d'hier Garde le contrôle, maîtrise tes pulsions Qui génèrent des mauvaises vibrations Apprends à gérer tes émotions Prends du recul avant l'action De chacune des mauvaises intentions c'est toi qui paieras l'addition Positif chasse la malédiction Loin des mauvaises occupations Tu dois rester fort et fier Cerné pour pas tromper d'adversaire Mon frère Sauf faut garder l'esprit clair L'aveuglement nous dirige droit vers l'enfer Tu dois des démener comme un lion Pour lui contre tes addictions Tony laïa. Enfant intérieur. Ooh, oh, oh, yeah. Alléluia. Alléluia. Yo. Toi qui es mon fils, c'est papa qui te parle, je te donne une piste, pas de leçon de morale, que tes indices, en quatre un je suis hâte. Telle ta telle fille, jusque là, vraiment rien de paranormal. Prépare-toi aux bénédictions dès que le jour se lève. Pas besoin d'addiction, juste pour augmenter ton level. Toutes les contradictions servent de nourriture aux devil. Mets-toi dans les meilleures conditions, je t'aiderai à chasser les troubles La force du pâteur existe, qu'elle me transcende mais fondamentale. Non, il ne faut pas que j'hésite. C'est pas si dur de les montagnes Et même t'es pareil. Je sais où trouver la guidance. Toutes les solutions. Toutes les solutions. Sans passer au stade d'aliénation. Chaque jour, on respire l'oxygène, okay. on en, en a besoin. Tous les jours, je cherche, oui, flou, dans les moindres recoins. Ok, c'est vrai, chaude, je suis tel que je suis. Personne ne pourra me changer, sauf si je le veux vraiment. Être de que nous sommes, que de... se ressentir les bons sentiments Me garder des préjugés Qui provoquent des ressentiments Tels que nous sommes, tels que nous sommes, tels que nous sommes ça s'en vécu, sa légende son histoire, ses expériences Tels que nous sommes, tels que nous sommes Tels que nous sommes